Alors, je vais vous montrer comment euh, faire le passage de fil sur une botteleuse garnier, donc c'est la 836. Alors, on commence par là. Donc là, c'est là où on met euh, le rouleau de fil. Donc, on l'ouvre, on enlève la goupille. Tac, on met le rouleau ici, on prend le fil toujours dans le milieu, on le fait passer ici, alors je referme. Ouais, j'ai refermé tout à l'heure. Ensuite, on a un anneau, un anneau en haut. Voilà, là on voit. On commence par l'anneau en haut, ici. Ensuite, on a un autre anneau. Alors, premier anneau, et ici, là, on a un autre anneau. Si je de me rapprocher voilà. Là. Là, on a un autre anneau au-dessus des deux engrenages. Voilà. Ensuite, on le passe entre les deux engrenages. On descend, on descend. Alors, par-dessous, il y a un autre petit trou. Ici, on fait ressortir le fil par là. On continue, on le passe par le tendeur là, et ensuite on va dans l'aiguille qui est là. Donc on le passe ici. Là il y a une petite plaque, hop, on le passe derrière. On suit, on suit, on suit. Ici, là, il y a une petite roulette, là. donc on la passe derrière. Et alors, c'est là où c'est important. Ensuite, eh ben on l'attache au châssis, par-dessous, donc, et sur euh, l'une des deux barres. Et voilà, donc là, le passage de fil est complet. Donc, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'on ne fait pas passer le fil au début par la fente là, et par le haut où il y a les noueurs, donc on fait le passage hop, dans l'aiguille comme ça, et on l'attache sous le châssis, ici, voilà, c'est la, la question que je n'arrivais pas à trouver la réponse au début, et donc pareil de l'autre côté, donc voilà, le, le passage de fil, c'est bon, donc vous voyez bien, hein, on l'attache à la barre dessous, tac, et donc ça vient de l'aiguille, donc bien jusqu'au bout, où il y a la petite roulette. Voilà, ça. Alors, quand se fait longtemps que ça n'a pas tourné, même à chaque fois qu'on sert de la machine, donc faut bien huiler. Là on est au-dessus, on est derrière. Là. Donc faut bien huiler. Tout autour, tout autour. Là et là, on a le bec là. Donc, faut bien enlever la ficelle. Alors, pas celle que je montre, hein, mais des restes de ficelle qu'il y a euh, autour des, des becs, tous les petits fils qui restent qu'on Faut bien nettoyer et enlever tous les vieux fils qui sont autour là et de l'autre côté là du, du noueur. Alors, euh, pour bien enlever le fil, faut faire tourner la machine à vide. Donc, euh, sans, euh, sans passer le fil, euh, euh, donc à, avant de faire le passage de fil, comme j'ai montré avant. Hein donc on, on... branche la machine au tracteur donc ici là je sais pas comment s'appelle le, le truc qui tourne derrière le tracteur là. et on, on le branche là-dessus donc avec ça on fait tourner et donc pour déclencher le mécanisme euh, en boucle pour faire tourner les noueurs en boucle faut tirer là dessus donc tac on tire et on reste tiré et comme ça les noueurs ça va tourner en boucle donc ça va tourner ça va tourner et donc on fait attention à ses doigts on arrose d'huile on arrose d'huile on arrose d'huile et euh, donc, euh, 20 30 secondes et à un moment on arrête, à un moment où ça là, ça, ça, ça, ça reste en position un peu ouverte. Alors à ce moment là, on débraye la partie qui tourne derrière le tracteur. On enlève son pied de l'embrayage. Et là, on peut mettre les mains dedans. Parce que ça ne tourne plus. Donc c'est euh, voilà, faut, faut, une machine assez dangereuse quand même. Euh, et donc là on peut enlever, donc là c'est un peu reculé, donc là on peut enlever les fils euh, avec une pince, tous les vieux fils qui restent. Parce que si on ne fait pas ça, et bah, les nœuds ils vont pas se faire correctement. Donc on tire avec une pince, on huile, on tire, et on recommence l'opération plusieurs fois. Et comme ça, tous les fils qu'on n'arrive pas à avoir accès là pour nettoyer, et bah, euh, en faisant tourner la machine à vide et en huilant euh, à fond, et bah, les fils ils se déplacent et on arrive à tirer dessus avec une pince. Voilà. Donc ce qu'il faut faire aussi, c'est euh, bien l'identifier. Où c'est qu'on les voit Donc il y a des graisseurs sur la machine, là il y en a un. Par exemple, il euh, faut tous les trouver. Il hein. y en a... Euh je pense qu'il y en a peut-être bien une trentaine en tout il euh, y a des endroits où c'est symétrique donc on va les retrouver au même endroit euh, d'un côté que de l'autre Tiens, euh, par exemple là ça doit être symétrique celui qui se trouve ici bon, on va le retrouver euh, de l'autre côté aussi donc quand on a trouvé un là, Chut, hop, on va faire celui de l'autre côté bon il y en a où il euh, faut les trouver hein. donc euh, toutes les parties rotatives il euh, faut se dire qu'il y a un, un graisseur à côté quoi. Euh, voilà, voilà, voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Euh, voilà. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du passage de fil. Déjà. Allez, bonne journée.